Et salut à tous, c'est Matroskia, on se retrouve pour cette Alloculture qui avait déjà été fait il y a de ça maintenant 3 ans, mais on va le remettre au goût du jour. Pour ce nouvel Alloculture, je vais aujourd'hui vous parler d'un adolescent Forerunner ayant bouleversé la galaxie tout entière. En effet, il s'agit de Novelastre, Faiseur d'éternité. Un Forerunner né dans la caste des bâtisseurs, qui correspond à la caste la plus importante de cette très lointaine époque. Il était passionné de découvertes, d'aventures et surtout des reliques précurseurs. Il était le plus instable des trois enfants de sa famille, ce qui poussa ses parents à l'envoyer sur Edom, planète maintenant connue sous le nom de Mars. Après trois années passées sur Edom, son auxilia, l'IA des Forerunners, qui était au service de la bibliothécaire, le convainc de se rendre sur la planète RD Tyrène, maintenant connue comme la Terre. Son objectif était de découvrir un artefact précurseur, l'Organon. Cet artefact permettrait, selon les légendes, d'entrer en contact avec le Domaine. C'est un réseau immatériel d'origine précurseur, contenant un nombre inconcevable d'informations. Une fois arrivé sur la terre, il dut retirer son armure pour ne pas subir les attaques de la flore locale et se dirigea vers l'île du cratère de Jomonkin. Il avait entre-temps fait la rencontre de deux humains, Chakas et Tracker. La marche fut longue et périlleuse, mais ils finirent par atteindre le centre de l'île et découvrir 12 sphynx de guerre forerunner. Des vaisseaux de combat pouvant se configurer selon leur environnement. En plus de ces vaisseaux, il y avait le Cryptum dans lequel se trouvait le Didacte emprisonné depuis un millier d'années. Novelastre prit la décision de réveiller le Didacte de son état de stase et lui donna tous les produits nécessaires à son réveil complet. Une fois réveillé, le Didacte ignora Novelastre dix jours durant pour méditer sur la contradiction entre l'existence de la caste des serviteurs combattants et leur devoir envers le manteau de responsabilité. Le manteau est une idéologie précurseur reprise par les Forerunners prônant la protection de la vie dans la galaxie. Après cela, le Didacte prit Novelastre, Chakas et Tracker avec lui pour se diriger vers Charumakor, la planète où a eu lieu le dernier affrontement entre les Forerunners et les anciens humains. Il voulait retrouver un certain prisonnier censé être abandonné, mais ne le trouva pas. Pour le trouver, il se dirigea vers John Jurcom, planète natale des Sanchayum, connus maintenant comme les prophètes, qui étaient anciennement alliés aux humains. Une fois arrivé dans le système, le didacte proposa à Nevelastre d'effectuer sa première mutation afin de lui donner accès au domaine. En effet, il ne pouvait y parvenir tant qu'il avait le statut de manipuleur. Il procéda alors à une mutation par brevet, c'est-à-dire qu'elle est très dangereuse car elle ne dure que quelques jours comparée à plusieurs années pour une mutation basique. Une fois la mutation terminée, Nevelastre acquiert le physique et des caractéristiques de bâtisseur et de serviteur combattant, ce qui met fin à son enfance. Le didacte en profita pour transférer tous ses souvenirs, son savoir et une part de sa personnalité. Nevelastre possédait désormais une copie de l'esprit du didacte dans son propre corps, coopérant avec son propre esprit et lui parler dans sa tête. À la limite de l'atmosphère de la planète, les membres du vaisseau se fit intercepter par le vaisseau Honor commandé par l'Approbateur, ancien mentor du Didacte. C'était en réalité un piège du maître bâtisseur Faber, le meneur de sa caste. Il était également connu pour être le créateur des Halo. Son but était de capturer le Didacte pour obtenir des informations sur le fameux prisonnier disparu. Novelastre sentira plutôt bien grâce à l'influence de son père ayant aidé Faber dans la construction des halos, il lui laissa la vie sauve, mais ruina toute sa famille. Il resta 200 jours sur sa planète natale suite à cet événement, puis fut convoqué sur la capitale Forerunner, Maesrillian. Il devait servir de témoin dans le jugement de Faber, condamné pour avoir utilisé le tir d'un halo contre la planète des Sanchayum. Ce fut la dernière fois que Novelastre vit sa famille. Pendant l'audience, la capitale fut attaquée par un ennemi inattendu, il s'agit de l'IA la plus puissante conçue par les Forerunners, Mandy Bias. Elle avait été corrompue par le Primordial, le fameux prisonnier recherché par le Didacte. Mandy Bias avait ramené les 12 halos près de la capitale pour les activer. L'esprit du Didacte prit le contrôle de l'esprit de Novelastre pour lui permettre de s'enfuir vers l'Arche juste avant que les halos soient activés. Une fois sur l'Arche, Novelastre rencontra pour la première fois la bibliothécaire. Elle lui raconta que le didacte fut tué par Faber et Novelastre serait donc sa réincarnation. C'est à partir de cet instant que l'esprit de Novelastre commença tout doucement à disparaître pour laisser place à celui du didacte et devenir une copie de celui-ci, appelé aussi l'isodidacte. La bibliothécaire le reconnut comme une copie du didacte et prit la place du didacte originel au conseil. Pris également le contrôle des armées Forerunner pour la défense de l'Ecoumène, c'est le nom de l'Empire Forerunner, contre le parasite et a aussi défendu les biotechniciens qui préparaient le plan de préservation de la Bibliothécaire. Le plan de préservation était le plan de la Bibliothécaire qui protégerait les espèces de la galaxie contre les tirs des halos. Mandicambias, n'ayant pas réussi à activer son halo lors de l'assaut de la capitale, s'enfuit avec l'installation 07, il voulut s'enfuir, mais une mesure de sécurité s'activa pour faire crasher le halo sur une lune en bordure de la Voie Lactée. Les Forerunners présents sur la surface du halo faisaient tout pour faciliter le crash en détruisant le système de guidage et les centrales d'énergie de l'installation. Afin de sauver son halo, l'IA demanda de l'aide aux esprits des anciens humains pour faire passer la lune au centre du halo et le stabiliser. Son plan fonctionna, mais l'Isodidacte ramena une flotte Forerunner afin de le stopper et récupérer l'installation 07. L'Isodidacte réussit à désactiver Mandy Cambias avec des codes de neutralisation et abandonna des sections du Halo pour le sauver et le récupérer vers la Petite Arche. Le corps de Chakas étant en mauvais état à cause de la gravité que la planète exerçait sur l'anneau, l'Isodidacte transféra son esprit dans un moniteur et partit retrouver le Primordial le fameux prisonnier de Charumakor. Il leur expliqua que les précurseurs voulaient se venger de la trahison des Forerunners et ont donc créé le Parasite. L'isodidacte tua le Primordial avec un champ d'accélération temporelle qui lui fait passer plusieurs millions d'années en une seconde. Il lutta ensuite pendant 4 ans contre le Parasite et plus tard, il rejoignit le Didacte originel, appelé Urdidacte, sur la planète Nondrago. En effet, l'Urdidacte n'était pas mort mais avait été envoyé sur une brûlure, un secteur spatial abandonné par l'Ecoumène car contrôlé par le Parasite. L'Isodidacte lui dit que le seul moyen d'arrêter le Parasite était l'utilisation des halos. L'Urdidacte, lui, voulait combattre le Parasite avec ses combattants prométhéens et éliminer toute espèce voulant menacer les Forerunners. Il se qualifia lui-même de fou et indigne du manteau de responsabilité. Finalement, les deux didactes se dirigeaient tous deux vers la Grande Arche. Une fois sur la Grande Arche, l'isodidacte se confronta à la méfiance de quatre grands généraux dont Amertume des vaincus, une serviteur combattante de grande renommée, qui avait formé l'Urdidacte. Elle estimait l'isodidacte indigne du manteau car il était incapable de protéger la population forerunner et était pour l'utilisation des halos, donc pas plus digne de confiance que Faber. Ce dernier intervient en faveur de l'isodidacte pour expliquer l'utilité des halos et leurs effets destructeurs pour anéantir le parasite, et révélant en même temps la petite arche. Les quatre généraux changèrent d'avis et chargèrent l'isodidacte de se rendre sur la petite arche afin d'activer les halos en dernier recours. La dernière réunion du Conseil Forerunner eut lieu sur l'installation Omega, le dernier halo de première génération encore actif. À ce moment-là, le parasite attaque la Grande Arche et le Halo, malgré les défenses présentes, les deux structures furent détruites. Seul l'isodidacte survécut grâce à l'intervention de Chakas. Une fois arrivé sur la petite Arche, il reçut un message de la bibliothécaire qui lui demanda de lui envoyer le vaisseau qu'il avait utilisé pour distraire le parasite. Chakas lui demanda s'il pouvait rejoindre la bibliothécaire mais l'isodidacte refusa pour qu'il puisse l'aider à répandre les halos à travers la galaxie et les activer. Ce qui aurait pour conséquence de supprimer le parasite dans la galaxie, mais également toute vie intelligente, y compris les Forerunners. Après le tir des halos et la guerre contre le parasite terminée, il entama le réencensement des espèces et enterra les restes de Mandicant Bias dans un des déserts de la petite arche. Il décida de laisser les autres espèces en paix, et commença une relation avec Champ de Verdure, la nouvelle biocréatrice après la mort de la bibliothécaire. Mais c'était surtout un moyen d'oublier la mort de celle-ci sans succès. Il avait reçu un dernier message de la bibliothécaire qu'il se décida à lire. Elle expliquait que le tir des halos ont endommagé l'organon et le domaine. Elle demandait donc à l'isodidacte et à Champ de Verdure de trouver un moyen de rétablir le domaine qu'elle considérait comme cruciale pour l'avenir de l'humanité, une solution se trouvait probablement dans les ruines de la capitale Forerunner. Dans les ruines, il se retrouva face à Abaddon, une intelligence artificielle précurseur habitant l'Organon et est chargé de guider ses utilisateurs vers le domaine. Champ de Verdure voulut se sacrifier pour réparer l'Organon, mais l'isodidacte s'est alors rendu compte que ses sentiments étaient bien réels et qu'il s'exprime à travers son ancienne personnalité, Novelastre. Avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, c'est la biotechnicienne Growth Trove trial of change super l'anglais, littéralement, grandie par les épreuves du changement, qui récupérera la clé et se sacrifia. Après ces événements, l'Isodidacte et Champ de Verdure utilisèrent leur vaisseau, l'Audacity, et rejoignirent une planète hors de la Voie Lactée et abandonnèrent leurs vaisseaux et armures pour y vivre avec leurs fils sans technologie Forerunner. L'histoire de l'Isodidacte fut découverte par l'humanité après 2552 grâce au reste du Monitor 343 Guilty Spark, anciennement Chakas. Et voilà, c'est tout pour cette alloculture sur l'Isodidacte, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, laissez un j'aime sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les autres vidéos de Halo Fr et les autres Halo Cultures si vous aimez ça, n'hésitez pas à aller voir les autres Halo Cultures dans la playlist qui leur sont dédiées. Sur ce, c'était Matroskia, à bientôt et bien sûr les mots de la fin, vive Halo